Dealer, je suis pas dessert leur festin. Mon destin, c'est pas les restes, hein, espace restreint. N'est-ce dans mes dessins, dessin sous c'était fin. Leur dessin, c'est contrôler la population par le biais des billets des biens mises. au oh, ce don, oh, aux bon, pose la tise. Brise et chaîne, car ton cerveau il maîtrise. La terre des chaînes, car trop la méprise. Je m'aiguise et crise, je suis aigri. Je m'aigris et pris d'amour, même par partant gris. Je sens la tête des lettos les coudes tuis Couvert de cristaux pour bouger le puits sans bruit soit un esquif j'esquisse le spin l'esprit d'esquif je vais tressif et, et reste skill car bon, après script coeur brisé comment voir la vie en rose les yeux grisés triste et crise triste Laissez-moi rêver Une guerre sans trêve Car il veut nous gaver Je marche sur le gravier je gravis anti-gravité La vie alité, Tu sais même pas quitter t'es Hors de question tu quittais Sur ce score de parité Nique le gratin Je gratte au taquet Viens me traquer man Je vais le braquer Virus sur code vocal Je t'arrête tout en craquer Raguel 2.0 2.0 casse sur sur des mœurs 2.0 Papier et crayon, je transcris douleur. Laser et flingue à rayon, je mets de la couleur. Départ, j'entends le matin dans le couloir. Je file et me faufile, telle est une couleuvre. Plus que réflexion, c'est le trou noir. L'avidité en extension, il faut que tout s'oeuvre Je s'oeuvre le pouvoir à ces politiques Il faut se mouvoir et gêner ces car. Vu que leur système est une méritocratie, on se lève comme lors de la prise de la Bastille. Ta démocratie est placée sous l'égide de la plutocratie. Avant les leur pastille, plutôt un bon pastis en posant ce constat. Je conteste et proteste leurs postulats. prostré dans une prison cérébrale sale. Je me libère de vos postes. Poison et injection létale Vos lois vicieuses ont des que vous serez aimables Cœur froid, je vois que la haine s'étale L'argent est roi, tu déprimes pour incomprimer ses câbles Supporter insupportable, pour nerfs craque J'aborde l'inabordable et les regards se braquent Beaucoup se demandent, qu'est-ce que je fous Là, je détraque la machine, je passe pas les trous comme un félin Imagine une révolution contre les félons, si tu peux, fais là Il faut faire qu'un, là le je crains, je casse le verrou en feirail fait, Rate pas train, pense sous écrou, tu dérailles Esclave de l'écran, conscience dans les crains Rentre dans les rangs, menotte en éteint. L'amour s'éteint, j'arrive ranimé Armé d'animaux animés, un bébé d'animosité La L'acuité n'est plus, l'acidu paraît louche Un erreur goût acide dans la bouche Au bord de la falaise, tout le monde se touche et se couche des moi du malaise, j'ai rien d'un balaise Raguel 2.0 Projets projeté dur, projet futur Et de provoquer la cassure pas sur des mœurs 2.0 L'humain brisé par des émissions télévisées Sans être visu, ça va sortir du poulet brisé La masse manipulée par des sondages biaisés Casés, j'ai rien d'un hobbit, je mets pas vos costumes Dis-leur que le rapi porte amertume Dis-leur que je dissipe la brume Dis-leur que je les enrume Je les enfuis